un aspect euh, qui se termine lundi d'ailleurs, un aspect de Vénus qui n'est pas très fort. Hein. Euh, ça, euh, on en a déjà parlé la semaine dernière d'ailleurs, parce qu'elle était déjà euh, en, en rapport avec vous. Alors elle occupe votre secteur du travail, c'est pas désagréable! Hein. Ça veut dire que, euh, bah, comme j'ai dû vous le dire la semaine dernière, je ne me souviens pas de tout ce que je dis, euh, ni de tout ce que j'écris d'ailleurs, euh, donc euh, bon, elle a dû vous faciliter votre travail peut-être, ou, ou euh, vous faire rencontrer des gens agréables à travers votre boulot, euh, ou encore si vous ne travaillez pas, euh, avoir un, un, un rendez-vous avec un médecin qui s'est bien passé, enfin bon, vous savez, Vénus elle a quand même euh, pour euh, mission euh, d'arranger les choses, de, de créer du lien, de, de de faciliter hein, vos, vos rapports avec les autres, et surtout pour vous le, le Capricorne qui est quand même parfois très réservé. Hein. Euh, donc euh, bon, euh, cet aspect vous quitte euh, lundi, mais il peut avoir euh, un ou deux jours euh, de rémanence, hein, mais euh, bon, il n'est pas non plus euh, essentiel. Hein. Euh, donc, euh, ce qui est essentiel en ce moment, c'est le bon aspect d'Uranus dont on a déjà souvent parlé et, et qui vous fait progresser euh, plus vite que d'habitude. Deuxième décan pour vous, c'est Mercure qui va un petit peu vous poser problème cette semaine parce que bon, elle pourrait, euh, ça pourrait bien se passer. En général ça se passe bien, euh, quand elle est en cancer, elle est face à vous, donc vous avez euh, bon, il y a du dialogue, il euh, y, a, y a des échanges, euh, simplement elle va être en opposition à, à Saturne, donc forcément euh, ça va vous gêner dans vos échanges. Hein. Si vous devez négocier quelque chose, si vous avez quelque chose à demander, vous serez intimidé, vous serez inhibé peut-être euh, par euh, la présence de saturne, elle est chez vous! Hein? Donc euh, déjà au départ, euh, c'est pas facile à vivre, mais alors avec cette opposition de mercure, euh, je ne sais pas si vous allez arriver à vous faire comprendre de vos interlocuteurs, s'ils vont vous écouter même! Hein? Euh, euh, J'ai peur que vous ayez euh, du mal! Ou alors, euh, bon, mercure représente aussi, euh, vous savez, les démarches, les déplacements, alors peut-être que quelque chose va être annulé, ou alors que vous aurez du mal à vous déplacer parce que vous aurez mal quelque part. Ça peut arriver hein, qu'on ait euh, mal à une jambe et qu'on ait du mal à marcher. Peut-être vous êtes cogné ou vous êtes euh, hein, un petit peu blessé et euh, ça peut vous gêner. Troisième décan pour vous. Euh, c'est un peu plus embêtant, euh, c'est Mars qui euh, est opposé à vous euh, et à Pluton qui se trouve dans votre signe. Donc il y a euh, cette opposition Mars-Pluton qui fait que vous pourriez vous sentir très impuissant euh, face euh, à une situation de conflit euh, que euh, vous voudriez régler rapidement, mais euh, que vous ne pourrez pas régler vous-même tout seul. Hein il faudra peut-être faire appel à quelqu'un, ou euh, euh, essayer d'adopter profil bas pendant deux ou trois jours, de manière à ce que euh, les choses se fassent en douceur. Parce qu'il est possible que euh, face à vous, il y ait quelqu'un euh, qui n'est pas content, <rire> qui essaye de vous euh, mettre des bâtons dans les roues, ou qui veut vous empêcher de faire quelque chose, et euh, comme avec euh, Pluton qui est conjoint quand même à votre soleil, vous avez une notion de pouvoir et de puissance, vous ne comprenez pas qu'on s'oppose à vous, euh, vous n'acceptez pas hein, cette, euh, cette opposition et euh, il peut y avoir vraiment de la colère, hein, euh, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'autre. De toute façon, ça, euh, il y a, ça interagit si vous voulez. Hein. Euh, si l'autre est en colère, vous serez en colère aussi. Hein. Euh, euh, je veux dire, c'est tout à fait euh, logique. Euh, pour vous en sortir, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'attendre que ça passe. Et heureusement mars est, est rapide et vous vous en débarrasserez euh, la semaine prochaine, ou la semaine d'après. Il n'y a que vendredi pour être vraiment agréable euh, cette semaine, bon cela dit, vu tous les aspects qu'il y a, c'est vrai que les autres jours ne seront pas forcément euh, faciles, mais euh, vendredi la Lune sera en Scorpion. Et peut-être que, comme c'est le signe amical de votre thème, peut-être que vous pourrez compter sur quelqu'un pour vous aider, pour vous conseiller, euh, pour vous... Ou tout simplement pour euh, être un support, hein, euh, alors que vous savez que vous allez devoir affronter euh, des personnes ou des situations un petit peu difficiles, euh, donc ce, ce côté amical, ce côté soutien, solidarité, eh bien ça vous fera du bien, donc acceptez-le! Hein, parce que tel que je vous connais, vous pouvez refuser aussi. Hein. Le, le, les capricornes n'aiment pas tendre la main, et quand on leur tend la main, il se demande si c'est pas euh, quelque chose euh, de calculé ou d'intéressé. Non, là ce sera complètement désintéressé. Je vous attends euh, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.